Bonjour, euh, aujourd'hui on va regarder, on va découvrir ensemble quelques commandes d'exploration de, euh, euh, d'un système de fichiers euh, sous, euh, sous Linux. Alors la, la première euh, commande c'est euh, PWD, c'est pour connaître euh, donc son, son dossier de travail. Donc C'est le dossier dans lequel on est actuellement. Par exemple là on est dans le dossier slash home slash euh, bobby. Une deuxième commande qui est intéressante, c'est la commande ls, qui va lister le, le contenu du dossier euh, actuel. Donc on peut faire ls, on peut faire aussi ls. point, point c'est le, le, le dossier actuel. Donc quand on ne précise pas, c'est sous-entendu que c'est le dossier actuel qu'on qu parcourt. Donc par exemple, si on fait ls dossier 01, on voit que dans le dossier 01, il y a quelque chose qui, euh, qui s'appelle 1. Alors, on peut rajouter une option "-l", qui va permettre d'avoir de, des informations supplémentaires. Donc là, on voit que dans le dossier 1, il y a, euh, au niveau du, du 1, là, on voit en début de ligne, là, qu'il y, y a un petit moins, et le premier moins, ça signifie que c'est un fichier ordinaire. Donc le 1 est un, est un fichier ordinaire. On va faire un ls-l, donc tout le contenu du dossier actuel, donc est euh, bobby et donc là on a on voit qu'en début ligne on a un petit D, là sur deux lignes ça veut dire que dossier 01 et dossier 02 ben, ce sont des dossiers et euh, c'est pour ça qu'il y a un petit D au début et 7 c'est un euh, c'est un fichier d'accord si on veut avoir des infos que sur un objet euh, donc on va mettre une option euh, moins d alors 7 n'existe pas donc il est prêt après prêt de nous le dire S... Euh, voilà donc ld l ça revient au même voilà donc là on nous dit voilà le fichier 7 donc il est il ya c'est donc le premier moins c'est euh, euh, fichier ordinaire après il y a 9 caractères pour euh, les permissions et euh, ainsi de suite euh, et donc est le, le nom du, du fichier alors après, ce qui peut être intéressant, c'est, euh, par exemple, si on veut voir ce qu'il y a dans le, dans, le dossier, euh, dans le dossier 2. Alors, voilà, on nous dit qu'il y a... Donc on va donner des options de ce qu'il y a dans le dossier 2. Et donc dans le dossier 2, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 fichiers. 5, 2, 4 et 6, et un dossier, euh, le dossier 3. Alors il y a une option aussi qui peut être intéressante, c'est de dire, on va aller voir ce qu'il y a dans le dossier 2, mais plutôt que de s'arrêter, moi j'ai aussi envie de voir ce qu'il y a dans le dossier 3 en même temps. Donc là on va mettre un R derrière, LR, dossier donc 02, et là il nous indique, donc euh, dans le dossier 02, on a... Euh, voilà nos, nos quatre fichiers, notre dossier. Et il nous indique aussi qu'il y a un dossier 0.3 qui contient un fichier qui s'appelle 3. Donc le "-r", c'est récursif, c'est pour aller voir à l'intérieur des fichiers des dossiers qui sont contenus déjà dans, dans, dans des dossiers. Donc là, je, je remets tout, tout à plat. Donc... Avec un ls on pourrait croire qu'il n'y a que 3 dossiers ou fichiers dans le dossier courant, mais c'est pas vrai. Il y a l'option A va nous permettre d'afficher les fichiers cachés entre guillemets et donc ces fichiers qui commencent par 1. Donc on a .bash underscore history, ça c'est l'historique de commande qu'on est en train de taper. Euh, voilà point euh, profile ces informations euh, qui sont exécutées quand on se connecte euh, etc etc alors on peut aller voir aussi donc tout en étant dans le dossier euh, Home Bobby, on peut voir ce qu'il y a par exemple dans un autre dossier là on va on regarde ce qu'il y a par exemple dans un dossier qui s'appelle etc donc là, on a, on a beaucoup beaucoup de choses dans le dossier etc. Donc on peut, au lieu de faire un ls euh, etc, on va regarder par exemple dans euh, etc les fichiers qui commencent par pas et on va mettre une étoile. Ça, ça veut dire tous les fichiers euh, ou dossiers qui commencent par pas et qui sont contenus dans etc. Voilà, par exemple, on va regarder etc password. Voilà. WD donc là c'est les fichiers euh, d'information des, des utilisateurs qui sont définis euh, sur, le, sur le système euh, qu'est-ce qu'on peut voir aussi, on peut aller dans à la racine et euh, là si on fait un LS, on a tout ce qui est euh, situé euh, à la racine d'accord, si on va dans, dans dev voilà, si on fait un, pwd, voilà on est dans slash dev donc si on fait un ls on a tous les fichiers euh, de euh, périphériques par exemple ls -d tty on va faire les options longues et là euh, alors euh, par exemple bah, au début de la ligne on a un c un c donc c'est pour dire que c'est un, un périphérique un fichier périphérique de, de type euh, caractère alors après, euh, si on veut, euh, bon, on va regarder par exemple dans un autre dossier, on continue un petit peu la visite, hein. on va aller voir ce qu'il y a dans varlog. Donc, cd varlog, ls, donc là on a tous les fichiers euh, de log, et, euh, et lorsque leur, euh, leur, leur, leur, vous gardez, les enfin, il y a des mécanismes de rotation, donc après, log.1, euh, ils sont zippés, etc. Donc si on veut voir que euh, les fichiers de log, on va faire ls étoile log. Donc tous les fichiers qui finissent par log. Donc il y a alternative avec un s.log etc., etc. Donc c'est des fichiers de, de traces qui contiennent des informations sur le, le fonctionnement euh, du, euh, du système. Donc là on est en varlog Si je veux revenir dans le dossier dans lequel j'étais avant, euh, on va pouvoir faire un cd, donc change directory et on va mettre juste un moins et ça, ça va nous ramener dans le, le dossier d'avant qui était Slash dev et puis si je veux à nouveau revenir dans var bah, je refais cd slash et je me retrouve euh, dans dev euh, avec cd en termes de raccourci on a cd sans rien d'autre et là ça nous emmène où ça nous emmène donc dans le home directory euh, de, de l'utilisateur donc on va faire un cd slash pour revenir dans var log si on veut faire le. Un autre raccourci aussi, c'est, enfin, notre abréviation, c'est le tilde, ls tilde, c'est le, le contenu euh, de, du Home Directory, donc euh, de l'utilisateur actuel. Hein, l'utilisateur actuel, c'est Bobby. Donc, euh, c'est euh, un raccourci qui peut être euh, aussi euh, utilisé. Donc, euh, bah voilà, Donc là, on a fait quelques petites options hein, de. Euh, des commandes de la commande ls notamment donc en résumé ce qu'il faut retenir c'est pwd c'est pour savoir où on est dans quel dossier de travail nous sommes ls c'est pour lister si on précise rien le dossier euh, de travail actuel ou ls avec un nom de dossier ça nous liste ce qu'il y a dans ce dossier là il y a des options moins a moins l moins r etc etc hein. et euh, la commande cd donc pour euh, changer euh, changer de, de dossier donc ça, c'est les commandes de base hein, donc on utilise encore et encore. Bah, sur ce, je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.